Salut chers tous, c'est encore moi. Alors lorsque vous me voyez, vous êtes sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a peut-être une injustice quelque part qu'il faut réparer. Et pour ceux qui me découvrent, vous commencez déjà à me connaître. Cet après-midi, je suis choqué, je suis sidéré, je suis indigné par tout ce que je lis sur les réseaux sociaux, dans la presse, sur les chaînes de télévision, depuis deux jours. Qu'est-ce qu'on ne raconte pas sur Alan? Comment vous pouvez manquer de respect à un tel joueur? On peut ne pas aimer une personne. C'est un droit absolu de de ne pas peut-être aimer une personne. Mais il est interdit de détester. Il est interdit de ne pas, de se refuser de voir la vérité. Aujourd'hui, les médias, les réseaux, les réseaux sociaux, vous ont carrément customisé les cerveaux, vous ont manipulé. Et continuent à vous manipuler mentalement afin de vous mettre sur la voie qu'ils veulent que vous suivez. Il faut comprendre une chose. Dans le sport, le talent, ça ne se cache pas. Quand tu es bon, tu es bon. Quand tu bats les records, c'est parce que tu as de la qualité. Quand tu bats des records, c'est parce que tu as, tu as du talent. Ça, il faut le reconnaître. Les Ronaldo lui, Nazario de Lima, les Romario, Diego Maradona, Pelé, Lionel Messi, Ronaldo. On les a connus depuis l'âge de 17, 18 ans, voire même certains dès l'âge de 13 ans. Ils avaient ces talents. Ils n'ont pas été fabriqués par les presses, par les journaux, par ceci. Aujourd'hui, les presses, les journaux, les réseaux, sont en train de vous faire comprendre une chose, que après Messi, après Ronaldo, ça sera Kylian Mbappé. Mais non Le talent, qu'est-ce que Erdine Alan, vous a fait Vous êtes vraiment des sportifs Vous êtes vraiment des gens qui connaissent le football Vous pouvez juger de la valeur d'un joueur sur un match Un match parce qu'il n'a pas marqué Du coup, je le lis partout, Alan n'est pas bon, Alan n'est pas ceci. Vous croyez qu'on marque un quintuplet en phase directe, éliminatoire directe de la Ligue des Champions? On le marque parce qu'on n'a pas du talent? Qui l'a déjà fait? En dehors des deux joueurs. Vous croyez qu'on bat un record de première ligue sur une saison? Parce qu'on n'a pas du talent? Vous pensez que vous croyez qu'on marque plus de 45 buts à 5 jours, quatre journées de la fin du championnat, parce qu'on n'a pas du temps. à 22 ans, il faut arrêter. Oui, vous avez peur qu'il prenne ce ballon d'or. Vous avez humilié Messi, aujourd'hui vous avez peur qu'Alan vienne. Parce qu'Alan ne correspond pas à ce que vous voulez. Oui, parce qu'Alan, il vient de Norvège. Oui, vous avez décidé aujourd'hui que le prochain, le prochain Messi, le prochain Ronaldo, Viendra peut-être de Paris, viendra peut-être de la France, viendra peut-être de l'Espagne, viendra peut-être de l'Angleterre. Mais non, mes chers amis, il viendra de la Nor Norvège. Et il faut l'accepter. Je suis sidéré lorsque j'entends je, ce que j'entends aujourd'hui sur les réseaux sociaux à propos d'Erdine ce, Alain. Ce mec, il a tout. Il a de la vitesse, il a de l'explosivité. Il sait jouer au ballon, il sait jouer au dos au but. Il sait prendre la profondeur. Il sait décrocher. Vous avez tout dit. Il a fait. Il a prouvé. C'est ça la vérité. Qu'est-ce que vous en voulez à ces gars Et si Messi ne prend pas le ballon d'or, celui qui va le prendre. Il est fort. Vous le jugez sur un match et un match où il sur quatre duels, il a gagné trois sur quatre, même s'il n'a pas marqué. Un match où City a tiré six fois au but et dans les six fois, Alan a tiré trois fois. C'est ce que vous oubliez. Allant, c'est un joueur de rupture. C'est un joueur de profondeur. C'est un joueur qui aime l'espace. L'Oréal a joué très bas. Il n'y a plus d'espace dans le dos. Vous voulez qu'il joue comment? Mais je suis choqué. Apprenez souvent à comprendre le football avant des juges. Les jeunes, ce garçon a quelque chose. Si ne voulez pas le reconnaître, répétez tous toutes tout vos conneries que vous racontez sur les réseaux sociaux. Après Messi, après Ronaldo, le prochain, le prochain, le prochain phénomène, c'est Erzin Alan et ça ne se négocie pas. Ce n'est pas des joueurs que les journaux fabriquent, ce n'est pas des joueurs que les réseaux sociaux fabriquent. Oui, il n'est peut-être pas dans les dans les côtes comme vous le souhaitez, mais il le sera. C'est de ça il s'agit, je voulais parler de ça. Je voulais rétablir cette injustice. Là là là, là tout de suite. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à Manchester et ça sera un autre match.